En France, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires et parmi eux, 17 000 sont artisans, commerçants, indépendants. Une difficulté supplémentaire pour ces femmes et ces hommes, contraints de baisser le rideau lorsqu'un appel retentit. Alors pour soutenir leur engagement citoyen, l'appellation Territoires engagés offre un outil de reconnaissance à destination du grand public. Une manière de donner un peu plus de visibilité à ces sapeurs-pompiers chefs de petites entreprises en les faisant apparaître dans un annuaire accessible au grand public. Fin février, peu de temps avant le début du confinement, ce sont ainsi 11 sapeurs-pompiers, chefs d'entreprise, qui ont reçu le signe de reconnaissance sur la commune de Besson, au domaine gardien. Une excellente initiative pour le lieutenant Serge Lacoste, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Allier. Alors, ce qui m'a attiré, c'est que au quotidien, je côtoie les sapeurs-pompiers volontaires de l'Allier, et euh, je, je trouvais qu'on on n'avait pas donné assez de reconnaissance à nos artisans, commerçants, agriculteurs, qui au quotidien animent nos territoires, hein. et puis sont aussi pour les sapeurs-pompiers une ressource euh, au quotidien présente dans les territoires, qui peuvent intervenir rapidement à proximité des villages, puisque bien souvent leur activité est dans ces villages ou à proximité. Donc, ce qui fait que derrière, ça permet d'avoir une ressource en sapeurs-pompiers pour pouvoir assurer nos interventions en journée. Et donc, cette euh, appellation au Terror engagée était pour moi une vraie euh, opportunité de mettre en avant l'engagement de ces artisans, commerçants, agriculteurs qui, au quotidien, sont, sont présents avec nous et, et assurent les secours. Et parmi ces volontaires distingués, Nadège Lavergne, sapeur-pompier et commerçante à Néry-les-Bains. Donc, je suis rentrée il y a huit ans. Euh, voilà, j'ai fait le, le choix de, de cet engagement pour venir en aide à la population. J'ai une boutique de vêtements donc au centre de la cité thermale donc de Nery euh, et donc euh, voilà les, les les clientes qui viennent dans mon magasin euh, me connaissent savent que je suis pompier et que ben parfois euh, ben, quand elles arrivent la porte est fermée parce que je, je suis parti euh, en intervention euh, donc voilà donc je je « Pose mes talons aiguilles pour mettre mes rangers <rire> et partir. Voilà. » Nous, sur la caserne de Néry-les-Bains, euh, on est 8 femmes pompiers euh, sur un effectif de 25 pompiers. Donc euh, voilà, et, euh, et on recrute euh, des femmes, des hommes. Parmi les confrères de Nadège, Cyril Charrier, garagiste et aussi sapeur-pompier volontaire. « bon, Ça va faire bientôt 25 ans hein, que je suis sapeur-pompier. Ouais. Et bon, ça fait plaisir d'être mis à l'honneur aujourd'hui. » Maintenant on arrive à gérer, puisqu'on peut se mettre disponible, pas disponible, donc on, a, on gère comme ça. Donc quand je travaille, euh, je travaille, entre midi et deux je suis disponible, après je travaille jusqu'à 19h et je recommence à être disponible à partir de 19h. Des journées souvent à rallonge pour ces citoyens engagés qui accueillent à bras ouverts ce dispositif terroirs engagés. Une initiative dont est à l'origine le capitaine Claude Vidal, parrain de l'opération. L'idée était d'abord de faire un recensement parce que nous connaissons très mal la sociologie de notre volontariat. Et donc, nous savons bon, on a 198 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Et on estime à peu près à 17 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans ce profil voyez, dont nous parlons ici. Et donc, la première idée, c'était de faire un recensement pour organiser un annuaire par type d'activité annuaire ouvert euh, à la communauté sapeur-pompier, ben parce que ben, si je viens en vacances dans l'Allier euh, je passe du, à côté ici du vignoble et puis je vois qu'effectivement euh, euh, M. Gardien est, est donc euh, sur le registre euh, terroir engagé, ben j'ai dit pourquoi ne pas acheter du vin chez lui puisqu'il est sapeur-pompier volontaire, euh, plutôt qu'à un autre ma foi, parce que lui, non seulement il produit certainement du bon vin, il n'y a pas de raison mais en plus c'est un citoyen engagé dans sa, dans sa commune donc euh, c'est quand même pas rien parce que quitter sa production pour porter secours assistance à quelqu'un, voilà, ça demande du temps, de l'investissement, c'est important. On a vu très vite les effets puisque en trois mois, nous avons eu 600 inscrits, en trois mois, ce qui montrait bien l'intérêt de cette démarche. Et aujourd'hui, nous sommes à près d'un millier et nous en avons près de 1300 qui sont en cours d'inscription. Donc, vous voyez, c'est un dispositif qui prend de l'essor, qui répond à un besoin qui n'était pas forcément exprimé, mais comme quoi, en étant à l'écoute du territoire, comme l'est la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, on peut répondre effectivement et valoriser. Une manière de valoriser les sapeurs-pompiers en activité et inciter les plus jeunes à suivre les traces de leurs aînés. On peut débuter une activité volontaire à partir de 16 ans dans le département euh, et on peut aller jusqu'à 60 ans. Donc vous voyez un peu, la, on va dire, l'échelonnement euh, sur une vie euh, que l'on peut consacrer à cette activité formidable puisque euh, au quotidien, pouvoir aider la population, euh, mais aussi euh, dans le cadre des, des, de nos commerçants, euh, être des apports économiques. C'est là que j'insiste parce que euh, véritablement, ils sont aussi des animateurs des territoires et euh, c'est... Euh, enfin, je, je, je alors aider la population, c'est bien, mais aussi aider nos sapons -pieds qui euh, potentiellement sont des acteurs économiques, c'était pour oui. moi formidable, et c'était une belle opportunité que de lancer cette opération des terroirs engagés ce soir à Besson.